voilà moi on dit bon moi pas ni rien contre grève là quoi que ce soit moi pour grève là mais c'est simplement on dit bon nous on veut mettre en garder pour le citoyen à présent parce que dans ce mouvement grève là nous parlons souvent de arsenal métal de l'hôpital et des de pompiers mais citoyen là nous ne pas parler d'eux nous comment des citoyens là souvent des de venir nous à la rue là mais citoyen là nous nous ne nous pas vrai grand monde alors c'était bien que nous, nous créer un mouvement citoyen et dans ce mouvement citoyen là ça que bon pour à ce mouvement citoyen là que Guadeloupe nous, il y a des richesses et des monde des savoirs et des connaissances pour nous dire que bon, nous avons créé ce qui est en nous aussi. Que ce soit au mouvement, euh, au niveau agriculture, social ou quoi que ce soit. Mais nous avons regardé depuis de 2009 à de 2022, euh, nous avons eu grand chose, nous avons eu grand avancé. Et nous avons pensé que nous avons parti ici en 2009, mais nous avons soutien ce là Et le mouvement, nous avons regardé depuis l'arrivée en 2013, euh, nous avons eu grand commercial, grand surface, quoi que ce soit. Par contre, les familles, en nous, nous avons parlé des grèves, des familles besoin ont manger, ce ont été mangées. Nous avons parlé de Femmin, mange, a kai. Kai, yoton, mais il mais temps que nous avons créé des grandes surfaces qui sont en Guadeloupe, comme nous des grandes surfaces à l'étranger, qui sont les Caraïbes, qui il Nous avons dit que nous avons en Guadeloupe. Et là, ça a regardé depuis quelques temps, nous avons passé différents côtés, de saint de mais qui a créé des grandes surfaces sont en nous avant de des qui fait en printemps là nous tenir des en grandes surfaces des galeries nous en et parce que quand même son travail parce que plus nous bas population là a fait ce soulier là parce que c'est mon c'est encore nous pas vrai encore mais c'était en plus que a, nous a créé des, des travails, travail des, nous peut créer l'habitant mais capable que il était temps que pour nous-mêmes décider de prendre nous en main arrêter de parler des politiques là la politique là, pas faire bien ben nous politique là le voyez capable décision pris capable décision là en ambi conscience avec des hommes de l'extérieur et nous pas vrai rien dans ça alors il était temps que nous-mêmes guadeloupéens que nous pas dire nous sommes, nous sommes richesse, nous sommes très bien. Nous nous mettons ensemble nous créons des grandes surfaces qui sont en Guadeloupe. Quelqu'un a parlé de Caraïbes, de Guadeloupéens, de Dominicains. Moi, c'est mon Dominique. Nous sommes Guadeloupéens, Dominicain en même temps. Nous sommes les deux. Mais nous sommes Dominique est un pays anglais. Nous ne pouvons pas manger l'ambi. Mais l'ambi, si nous négocions, nous créons de des grandes surfaces. Nous pas des différents bitans en Caraïbes. Nous sommes riches en Caraïbes. Nous créons des petits bitans en Caraïbes on ne attendre sur le gouvernement parce que le gouvernement là nous a un moment que nous manque nous fatigué veille et pas bon nous rien a pas et RML la tirer ça là il cap porter aie banou en pays là ça au contraire tirer mi tirer ça là ça en nous mettre nous coller ensemble et nous créer des grandes surfaces pour nous voir qu a qui genre nous sortir tant nous en de là bon voilà, c'est ça que il a dit merci